Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer une commande dbcc qui s'appelle DBCC DB. une commande importante à connaître. Donc, qu'est-ce que c'est déjà que dbcc, vous allez me dire Ça veut dire database console commands. En fait, ça veut dire ce que ça veut dire finalement puisque c'est de vieilles commandes SQL, elles font partie du langage SQL mais seulement pour SQL Server et Sybase d'ailleurs, sont de vieilles commandes qui font des opérations ou qui affichent des informations. Euh, elles ont tendance à être remplacées petit à petit par des vues, par des choses plus modernes, mais elles datent de très longtemps, et il y en a certaines qui continuent à être très utiles. Alors, leur nom, Database Console Commons, eh bien de temps en temps, il varie, euh, à travers l'histoire on les a renommés, c'était Database Consistency Checker, ensuite Database Control Commons, Console Commons, enfin je ne sais pas exactement, mais peu importe, souvenez-vous de DBCC. Ensuite, vous avez un check DB. Vous vous imaginez sans doute de quoi il s'agit. Il s'agit de vérifier la cohérence de la base de données, d'une base de données en tout cas. Alors, si vous lancez comme ça DBCC check DB, on va vérifier la cohérence de la base de données dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire, si je vous surligne ici, je suis dans master, je le vois ici, je le vois également ici. Je suis dans master, donc c'est la base de données système. On va plutôt vérifier une base de données utilisateur. Alors vous pouvez le mettre ici entre parenthèses, les commandes dbcc prennent toujours leurs paramètres entre parenthèses, et vous allez mettre le nom d'une base de données, par exemple Pacha Data Formation. C'est tout à fait équivalent à aller dans la base de données, comme ceci, et ensuite à lancer la commande si vous lancez la commande sans paramètre dans la base de données courante. Bon, allez, pour cette vidéo, je vais lancer comme ceci. Allons-y. DBCC CheckDB risque de prendre un petit peu de temps. Ici, c'était pratiquement instantané parce que ma base de données est toute petite. Mais si vous le faites sur un serveur de production avec une base de données de 14 Teraoctets, ça prendra un petit peu plus de temps. Parce que c'est une commande qui va vérifier la cohérence interne de la base de données sous différents aspects. Alors, ne vous inquiétez pas, ça va prendre un petit peu de ressources, mais ça ne doit pas bloquer la base de données et c'est fabriqué en interne pour utiliser ce qu'on appelle un snapshot ou un instantané caché de la base de données, ça n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que ça va retourner un certain nombre de messages pour dire « j'ai vérifié tel et tel objet de la base de données et tant que c'est noir, ça veut dire que tout va bien ». Et en fait, vous voyez ici en bas, on nous dit que la requête s'est terminée avec des erreurs. Alors si c'est le cas, eh bien là vous avez une sueur froide, ça veut dire qu'il y a une erreur de cohérence dans votre base de données. Alors vous vous précipitez sur le rouge que vous allez trouver immanquablement s'il y a une erreur. Et là j'ai du rouge. Alors, on va analyser ça. Erreur de table. Hmm. On a ici l'identifiant de la table l'identifiant d'index, alors index 0, ça veut dire que c'est la table elle-même, l'id de l'objet, celui-ci, à la rigueur, si vous voulez le retrouver pour en être sûr, je vais ouvrir une nouvelle requête pour pas perdre ceci, vous avez une fonction qui s'appelle object name, comme ceci, et vous lui passez l'identifiant de l'objet. Vous n'oubliez pas d'être dans la bonne base de données, patcha data formation, et ensuite eh bien, c'est une table qui chez moi s'appelle « Prospectus ». D'accord, donc ça veut dire que j'ai un problème ici et on me dit plus loin des IDs différents, d'allocations, etc. Et surtout ici, on me donne un numéro de page. Qu'est-ce que c'est qu'une page C'est un conteneur de données qui se trouve dans le fichier de données. En fait, le moteur de stockage d'SQL Server stocke tout dans des pages. Et donc il me dit que la page 3430 est en échec de test de, eh bien un checksum manifestement, c'est une page corrompue. Vous allez me dire mais alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Eh bien si vous avez une sauvegarde, restaurez-la, d'autant plus que vous avez une fonctionnalité, alors il faudrait que vous ayez une bonne stratégie de sauvegarde avec des journaux de transactions, mais si c'est le cas, vous faites clic droit, vous faites tâche, vous faites restaurer, et vous avez ici l'option restauration de page où vous allez mettre le numéro de la page, mais la plupart du temps, il le sait déjà, et il va vous permettre de restaurer cette page. Si vous n'avez pas de sauvegarde, eh bien, euh, eh bien on va dédier d'autres vidéos à ce problème, mais ce n'est pas forcément facile à résoudre, je suis désolé. Par contre, ce que vous devez faire régulièrement, c'est ce contrôle, et entre parenthèses, c'est un contrôle qui existe dans les plans de maintenance SQL Server, qui sont des outils graphiques pour faire ce type d'opération. Music